Him here four days ago. I thought, well, since I didn't hear from him, I thought he'd forgotten me again, caught up in his usual musings. It's happened before, you know. Did he stay here alone? Do you know if he went in? Yes. Well, I don't know if he went in, but he certainly did ask me to leave. He seemed a bit more erratic than usual, as I said before. It wouldn't be the first time I've traveled with Sebastian, only to find myself on a forced holiday until he remembers I'm there. Honestly, I thought he'd forgotten completely this time and had just headed back home. The hotel was booked until Monday, so... Well, he's not home. That much I can tell you. Is there any way to get in there? Well, as far as I know, the door isn't locked. Although it might be a bit swollen from the humidity. Uh, maybe if we gave it a little push. Au right, let's give it a try, but someone should look for another way, and just in case... Oh monastère... Oh non mais... <rire> mais non Juste la page de sélection des personnages. <rire> J'aurais pu se faire ça sur la porte de voiture Les personnages, donc on a Daniel Noyer qui est le personnage euh, historique du jeu. Deuxième personnage non, oh, mais c'est bien ça, c'est à l'introduction. Juste à l'introduction... Juste à l'introduction. Le jeu est déjà une dinguerie. Omar Nassiri. Omar, c'est le personnage qui fait... Mmh. À chaque fois qu'il trouve un truc. Mmh. Et le nouveau personnage... Ah lui, je l'aime bien. Ernest. C'est que la porte est derrière toi. Quand même, je veux dire... Euh, niveau enquête, euh, on n'est pas encore là, hein, mais... Mais, Mais tout le monde a commencé à être nul, t'inquiète pas, il y a encore une courbe d'évolution. Ami de Sébastien. oh, Sébastien P. c'est celui qu'on cherche. Artiste, écrivain, euh, qui, euh, qui avait eu la boîte. Ami de Sébastien, Ernest est un ancien archéologue renommé. Contraint à la retraite en raison de problèmes de santé constants. L'écrivain est l'une des rares personnes qui parviennent encore à le convaincre de rompre avec sa routine. Et Ernest voyage souvent avec lui lors de ses voyages de recherche. Lorsque l'écrivain a eu besoin d'aide pour accéder à l'abbaye de Sainte-Cécilia, il a immédiatement pensé à Ernest. Vitesse, bof, discrétion. Il a, il a beaucoup en discrétion Grâce à ce gadget Bizarre, je peux à nouveau entendre. Ah, mais il a un sonotone Ah Une musique maudite Quoi Qu'est-ce qu'elle dit Quoi que je suis maudit <rire> Allez Ernest, euh, il, il, il me dit bien Ernest. Oh bah oui je suis maudit Aïe aïe aïe <rire> On va pas lui faire confiance dès qu'il va écouter aux portes. Est-ce qu'il y a quelqu'un Et tu sais il a mal réglé son sonotone, il capte la radio du voisin <rire> tu vois. Allez on fait les tourner les serviettes. Ah. Quoi Apparemment il y a Cyril Hanouna de l'autre côté, faut pas rentrer. <rire> <rire> oh merde <rire> Qu'est-ce qu'il fait dans ce, cet ébahi Ah J'ai <rire> oh, okay, un oeil, après tout, je connais plus ou moins le secteur. Ah <rire> <rire> <rire> Oh, le ninja Il a vraiment... Il a vraiment. Il a vraiment fait ça! Il a sauté par-dessus le. la le... Quoi? Et là, une bougie. Oh, cette ambiance! De... Tout ce qui était dans ces caisses doit avoir gelé avec. Mais pas tant ce qu'il a. Le son est. est derrière maintenant. C'est là que tu vois quand même qu'il y a un, un level up. Un step sur le... Et là, tu l'entends à gauche. Si vous avez un casque, l'expérience est incroyable. Alors est, moi, ça me fascine, mais parce que je suis très sensible à ça. Mais t'as d'autres gouttes, là, et t'as ceux du couloir à côté duquel tu passais à gauche. Le sonotone fonctionne bien. effondré il ne reste rien de l'étage supérieur c'est l'entrée d'un tunnel qui contente ce mur mais il est bloqué par une trappe La trappe même ici du premier coup. Un sac, un sac pratiquement. Je Je vais pas courir. Juste faire un premier tour. Sachant que j'ai aucune confiance. Cet endroit a été bombardé pendant la seconde guerre mondiale, il était déjà abandonné à l'époque, les dégâts sont vraiment bien visibles. Mais non, c'est le vent C'est ce que je me suis dit pendant trois épisodes. Je l'aime bien le style d'Ernest. Je crois qu'il pourrait être dans un, dans un bon Charlotte Holmes. une corde et un seau pour descendre des objets dans le puits ou les en sortir. Oh. Est-ce que je peux combiner le seau oh. <rire> Comment ça ne tombe Ah Qu'est-ce qu'il dit le seau Qu'il est stupide Ah Quoi On dirait que ces fleurs peuvent résister à la neige. Elles sont entourées de vignes épineuses. Je vais combiner avec mon sonotone. Oh Quoi Qu'est-ce qu'elle dit la plante On ne sait pas, elle végète Hein ah J'adore J'ai aucune, mais j'ai zéro confiance en lui qui écoute à la porte Et zéro confiance alors, déjà, pour tenir sa bougie contre la porte comme ça. Je suppose que c'était plus pratique de mettre euh, ces sacs, et ces barils ici, que de les déplacer à tout bout de champ. Bah, surtout qu'il n'y en avait pas. Des champs. De vieilles herbes, de vieux livres de recettes, de vieux ustensiles. vois il y a des sortes de clochettes et tout. Les tu sont en latin. Ils identifient euh, les herbes et les ingrédients. Trier, ainsi que les couverts. C'est bizarre! que des moines laissent une table comme ça. Ouais mais sinon des morts et des disparitions ça passe. Et quand les gens sauront que j'ai fait du luminol à moi tout seul, ça va les impressionner. Euh, dégage tes moches, dégage, dégage, dégage, dégage. What what what what what what what what, what. J'arrive pas à savoir si c'est... Vous savez que je... Vous savez que j'arrivais pas à entendre à cause du bruit, du froid grandissant je n'entendais pas s'il y avait un truc de l'autre côté. Des épices et des recettes de bière artisanale, je me demande de quel goût avait leur bière. Priorité. Un saut en bois pleine de graisse. C'est produit sur généralement une durée de conservation étonnamment longue. Ouais, je vais mettre mon bois dedans. Je vais essayer de combiner euh, cette huile noire avec mon sonotone. Oh. Hmm. Vraiment, ça ne marche pas. <rire> Personne ne m'a rappelé que j'avais la bougie éteinte Et qu'on était dans le noir total Pour aller évoluer Merci, non, non, mais juste vraiment merci Ça fait genre hyper plaisir Bon ben, il y a encore des piles dans le synotone. Je... Je... Le test est OK C'est pas vrai, j'ai aucune clé Je, je peux pas utiliser oh. la... Oh. pas faire comme tout le monde et rentrer mon sonotone dans la série Oh Oh non, un cul. Oh, je n'étais pas prêt à ça. J'étais pas du tout prêt à ça. Le placard est vide et assez grand. Mais la porte est bloquée, je peux pas l'ouvrir. C'est là, c'est sûr. Et ça commence des vieux ustensiles de cuisine plus vieux encore que ce que ma mère utilisait à l'époque je sais pas pourquoi tu penses à ta mère dans ces moments n'y a rien à l'intérieur de ce pot à part de la poussière et de la saleté bouteille de liqueur t'avais des pieds de biche, t'avais des tournevis t'avais des clous, t'avais des gros cailloux T'avais des chaînes, t'avais des mitrailleuses, t'avais des bazookas. Mais non. Ah, oh, bouteille de liqueur <rire> uh <-huh. rire> Ah, génial <rire> On aurait pris une gorgée si je savais que ça ne m'empoisonnerait pas. Oh. On va la prendre quand même, on sait pas si c'est d'une utilité quelconque, mais on va la prendre quand même. On peut ouvrir le placard, la porte est gonflée et coincée. C'est osé quand même. Nope. J'aime pas quand la porte elle ferme comme ça derrière. Mais tout, il n'y a rien qui va. Ça n'a aucun sens. Il dit ici que l'accès au quartier des moines était interdit. Mais n'était-ce pas là qu'il dormait Oh, non. Cette manivelle doit être... faire tourner ses engrenages sur les murs. Ok, bah du coup, fait ça ne bouge pas. Si je prends l'engrenage, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Prends. Arbre rotatif conçu pour fonctionner avec une manivelle. Hein Hein Je peux combiner avec le sonotone. RTL2. C'est plus lourd qu'un maudit camion. C'est même difficile à transporter. Je ne sais pas quel genre de camion tu, tu, tu pilotes, perso, mais... Il un passage, un tunnel de l'autre côté du mur. Il a dû être utilisé par les moines, mais il est maintenant bloqué par une lourde trappe. Ok. Vous savez, c'est à ce moment-là où je crains qu'il se produise quelque chose. J'ai de l'alcool et une manivelle. Qu'est-ce qui peut arriver d'après Du casse t les -maudit. Bientôt. On sait qu'il y a un placard, mais c'est pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel fuyard se cache dans un placard? Oh non, non. Non. non? Ouais? Ouais? Non non non, okay. non, non, non, non! non! non! Non! Ok, ok! Ok! <rire> Oui ça m'a un peu surpris. Et les trucs au plafond. Non peut-être graisser le. Voilà. Un engrenage rotatif conçu pour fonctionner avec une manivelle. Ah ouais. Ça va être. Pour une fois j'ai pas à plonger mon bras ou ma tête dans un seau dans un de pu. Et ben franchement ça fait du bien, ça change. C'est couvert de graisse, je devrais pouvoir l'utiliser maintenant. Je peux toujours pas le combiner avec mon sonatone <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> moi l'un des meilleurs jeux que je connaisse niveau euh, Oh, il y a, ouais, le mot. Note hâtive prise par Sébastien Peu cher. c'est un Toulousain. Je sens qu'on me suit. Je sais que l'abbaye est abandonnée, mais j'ai parfois l'impression qu'il y a quelqu'un, là, qui éteint la bougie. Ce n'est peut-être pas le vent, peut-être que le vent ou le froid insupportable que je dois en train de perdre la raison, mais je vois parfois des bougies que je ne me souviens pas avoir allumées. Putain, je dois trouver l'origine de cette chanson maudite et sortir de cet endroit. Il y a un truc sur la table Donc là, on a retiré l'objet pour aller le graisser, le remettre ici. C'est pas bête, parce qu'on s'attend tous à prendre un objet, à le poser dans une autre situation. Alors que là, on doit juste le sortir, le pimper et le ramener en fait. Ce qu'il y a au fond de trou là, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait une autre trappe. à ta place je m'inquiéterai pas que pour mes genoux tu vois qui va aller là Ouais voilà, surtout. On a la première pièce. Mes genoux ne sont pas à la hauteur de la tâche titre, mais je suppose que je pourrais ramper par ici. <coughs> ouais, inquiète toi pour ton pantalon, ouais. Heureusement mes je au tonneau de le coup. C'est une pizzeria ou un crématorium Après, ça ressemble quand même vachement euh, aux deux, quoi. Pizzatorium Quelqu'un a allumé ce four Sébastien Peu cher Est-ce ton œuvre Où es-tu passé Brûler, ça n'aidera pas à retrouver. Le mec. Non, il ne pas... oh, faut quand même pas utiliser l'alcool. J'ai envie, envie... de raconter cette vanne. Alors... Dans la modération, ça dit pendant ce temps-là... Ouvrir les, les crochets... Mais je voulais une pizza au jambon. Fermez les crochets. Ouvrez les crochets. Trop tard, virgule. Mamie a fini de brûler. Fermez les crochets. Allez, la suite tout de suite. L'encre s'est estompée. Je n'arrive pas à lire ce qui est écrit dans ce livre. C'est une serpe. Elle date pas d'aujourd'hui. Se cacher au milieu de la pièce ne semble pas être la meilleure idée. Mais si je n'ai pas d'autre choix... Des livres en décomposition et des bouteilles tachées. Mon Dieu! Alors, sa phrase, c'est pas mon Dieu, des os humains dans un four, c'est oh mon Dieu, une clé au milieu des ossements! <rire> dans une pipe! Euh. Dis donc, que fait cette clé ici? <rire> c'est quand même choquant! <rire> Et quelqu'un a vu mamie? <rire> Ah ah. <rire> Arrête Arrête C'est en bon état et froid au toucher. Et sinon la clé <rire> Je <rire> m'en <vais> coupé <rire> Je suis limite trop bien pour avoir été coupé par Sébastien. <rire> yes. Yes Page manuscrite du journal du père, Agono. 12 décembre 1912. Il a été purifié et je n'ai rien à craindre. Ses os se changeront en poussière dans ce four, car je ne permettrai pas qu'il soit emmené ailleurs. Cela devrait suffire. faire taire les voix, tout va bien, je n'ai rien à craindre. plus rien nous arriver d'Afro. maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est terminer son hôtel et garder mon calme. Ne doit pas avoir peur. Ma foi ne doit pas faillir. 12-12-1912. Regardez, si vous. Apparemment, le prêtre était un Corse. T'as pas envie de prendre une serpe Genre, t'as pas envie Des livres et des mortiers. On dirait que les étagères euh, pourraient s'effondrer si j'éternuais un peu trop près d'elles. Par chance, je ne suis pas allergique. Mais je pourrais défoncer des murs comme ça, attends. Attends, c'est quoi, là Qu'est-ce que c'est Ah, si. Uh -huh. <rire> c'est que des chaises C'est que... que des chaises Mon Ernest C'est que des chaises <rire> Mais calme toi Calme ta joie. Oh, oh, oh. <rire> C'était une porte qui était verrouillée, on est d'accord là Que j'ai déverrouillé. Je pas tout visiter là. Les stagiaires, les livres. C'est une bonne chose. Du bois coupé, ok, très bien. On a une clé. C'était la clé. J'ai l'impression que cette clé peut également ouvrir autre chose. Fait, s'il n'y a pas de note. Oh euh, J'ai dit pas d'ananas. en fait la première fois que je suis arrivé ici j'ai cru que j'étais arrivé de l'autre côté j'ai pas fait attention c'est le nouveau cloître c'est pas l'ancien mais non d'un cul g non nom d'un cul virgule espace g trois petits points Trina. À la fin de l'épisode 3, ça c'est l'épisode 4, à la fin de l'épisode 3, on joue donc Usher, donc celui qu'on cherche, qui arrive dans cette abbaye à la recherche lui-même de la boîte à musique et on visite ce début d'abbaye. Jusqu'à ce qu'il se met à vouloir euh, se confronter aux horreurs et aux illusions en pratiquant ce que les moines refusent de pratiquer, en regardant son reflet longuement dans le miroir, en allumant et en éteignant une lumière. L'épisode 3 s'est conclu là-dessus. On n'a jamais su ce qui s'était produit au bout de la troisième fois où il a éteint son briquet. Toilette ça devrait faire partie d'une ré ré rénovation à l'intérieur. Les livres sont trop détériorés pour que je puisse savoir euh, s'ils ont de la valeur. Un peu comme ma vie. Uh, uh, uh, uh. <rire> un pourcent disgracieux de, de chiffon. Avais, mec t'avais une serpe. T'avais une serpe tranchante et décapitante. Et tu vois... Un cacamo enveloppé dans un chiffon ah! Ah! Je vais l'utiliser! Je vais combiner ça avec mon sonotone! Hein? Ah. Qu'est-ce qu'il dit le son? Oh. <rire> Pitié! <rire> C'est dur que le rock! J'ai pas vu Black Adam récemment. Hein. Mon dieu! Pourquoi est-ce que je trimballe ce chiffon sale? Mais! On se pose tous la question, mon gars <rire> On se pose absolument tous la question Pourquoi Pourquoi Pourquoi Mais tu vas quand même essayer de le combiner avec ton Alors. son étonnant. Bah, Je suis d'accord, on met pas ça dans les oreilles. Je ne comprends pas pourquoi le système de plomberie est si complexe. Les sauts débordent constamment. De quoi Ça fait longtemps qu'Okuno n'a coulé dans ses studios. Oh, très bien. Ah oui. Pour se cacher là. Mais il faut activer apparemment la protection. Enfin la protection, il faut activer le, le contact. Il y a suffisamment de place sous cette table pour que je puisse pouvoir me... Mais mec. Il y a suffisamment... Excusez-moi, deux secondes. Deux secondes, deux secondes. J'aimerais... J'aimerais qu'on prenne deux secondes. Je suis un tueur en série, imaginez, ok Je suis un tueur en série, j'arrive par cette porte. Je vois de ce côté-là. Imaginons que je suis un tueur en série, je regarde de ce côté-là. C'est bon Ok. Maintenant, imaginez, vous êtes un survivant, vous vous cachez sous cette table Non d'accueil <rire> Et votre votre idée, c'est de vous dire Il y a suffisamment de place sous cette table pour que je puisse m'y cacher. <rire> Hello Cette table n'a pas de nappe <rire> <rire> Ouvrir la fenêtre, mais elle donne sur une falaise enneigée. Je ne pourrais jamais m'échapper là. Ouais ouais. ouais, ouais, ouais. Alors que sous la table. <rire> impossible qu'il me trouve. Et quand mes potes sauront que j'ai fait du luminal, ils n'en reviendront pas. C'est bruyant, c'est de l'eau qui coule, hein. on est d'accord. sont encore solides. Ils devoir encore trouver un autre chemin. On se manquait un plan, mais ouais, bien sûr, on se manquer un plan. Oh. Le... La... Là, c'est Ok. Ah. J'ai réussi à l'ouvrir. Je peux laisser la clé. Mais tu sais pas si t'en as pas besoin. Non! J'ai pas écouté à la porte! <rire> ok. La tapisserie est sale et filochée au-delà de toute restauration possible. J'espère que ma nuit va bien. dans la fin de Hostel 2. Sécateur, une grande paire de cisailles de jardinage. Je dois faire attention avec. Elles sont incroyablement oui et je ferai mieux de ne pas me couper. Comme dans la fin de Hostel 2. Des livres empilés. Ils n'ont pas été touchés depuis fort longtemps. C'est étonnant. Alors, le reste... vieille soreuse. Ma grand-mère en avait une semblable quand j'étais petit. Jusqu'au moment où euh, elle se lance dans la pizza. Merde Et.. C'est vachement original comme euh, un trap mouche. Ouais. C'est aussi mon premier réflexe. Hmm. Un pendu. 4 g de cumin. 100 g de riz. 200 ml d'eau. Une cuillère à soupe d'huile <rire> Ce n'était pas des superstitions stupides, cet endroit exactement comme ils disent. Je ne me souviens plus par où je suis entré, je continue d'arpenter euh, sans cesse les mêmes couloirs vides. J'aurais dû écouter les villageois et rester à l'écart de cet endroit. C'est la faute de Marius depuis le début, j'en étais sûr, je sens que mon esprit sombre dans un abîme. J'espère que la famille Pop me sauvera. J'entends pourtant quelque chose briser le silence de ces salles. Un bruit similaire au bruissement de robes autour de moi. Ça doit être Émile qui vient me chercher. Il semble venir de partout à la fois, mais quand je lève ma lanterne, je ne vois rien. Et pourtant, les sons reviennent quand je la ramène en place. Plus proche qu'avant. Malédiction. Suis-je devenu fou Non, ça va. Oh, je propose qu'on qu relise le parchemin. <rire> Monsieur Ça va Oh, oh, oui Vous avez besoin d'un escabeau J vous avez trouvé ce que vous cherchiez en haut de l'étagère! Me... Monsieur! Je veux pas vous déranger, monsieur! Non, Constantine dirait. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il va bouger, c'est sûr. Oh non. Ah Je vais pouvoir me cacher sous cette table. Une pile de revues et autres livres illisibles. J'en ai bien peur. Et moi, j'ai un escabeau. Miroir à cassé noyer a dit quelque chose sur ce sujet. C'est bien, continue de l'ignorer complètement. C'est bien, <rire> c'est la meilleure chose à faire. Cette table aussi grande <rires> ah, oh, <rires> <t 'in> La Japan Expo. Euh, vous savez ce qui m'aide à me concentrer quand, il, dans, quand je me cache, en fait, je les compte, les battements. Oh, oh, oh, il y a un truc par terre. Ouais. Oui. On dirait une lettre de suicide. Elle raconte l'horreur qu'il ressentait. Dans quoi avons-nous le, mis les pieds, Sébastien je J'aimerais que tu mettes tes pieds dans ta bagnole et que tu tasses Tiens Je suis je... désolé je... Je... Je... Pardon Au mais... moment donné... Je... Soyons. Oh non Ah par contre non Non. Mec, je te jure, si tu t'étais entièrement graissé dans le saut que je t'ai montré au début, tu serais passé genre easy. T'avais pas eu besoin de rentrer ton ventre. Prochaine fois, tu reconsidéreras mes conseils deux fois. Ça Te sauvera dans une course poursuite. Moi, bon, si je visualise maintenant, tu sais qu'il se plonge comme ça dans l'huile. C'est pour l'enquête <rire> C'est exactement ce que je dirais à ce moment-là. Cette vanne doit réguler le débit d'eau du tuyau. Se pourrait-il que cela ait quelque chose à voir avec le réservoir là-bas J'arrive, Seb. Il faut que je me huile. Du vin rance. J'ai encore des poches bien vides. Il n'est plus bon maintenant. Bon, moi, bon, hein, j'ai les poches bien remplies. Il va plus falloir que je prenne. Des bouteilles d'alcool... Non, mais mec, il y a un livre. Il y a un livre satanique à côté, mais lis-le dans ma cul ah, Les bouteilles d'alcool, ça <rire> un presse-raisin. On va fabriquer du vin en petite quantité. Je crois que c'est le tuyau de vidange du réservoir. Il doit empêcher l'eau d'atteindre un certain niveau. C'est pas du raisin. D'où Jésus Comment cette clé a fait pour se retrouver ici avec mamie dans la pizzeria comment cette clé a fait pour se retrouver ici tout jésus j'y chiffon, vais chiffon. donc voilà on bloque on fait remonter la créature ou la clé Alors que s'il avait huilé son bras. Une clé recouverte de bruit. Non, on ne met pas les clés dans les oreilles. Je pas qui est responsable de ça, mais. Je le saurais. Qui que tu sois. Je te trouverai. Je te chercherai, je te trouverai. Oh non, je ferai plein de dessins sur les murs parce que je me roulerai en PLS. Je trouve que la modélisation, elle est vraiment super. C'est vraiment un détail pour vous. Mais regardez dans les jeux. Quand quelqu'un monte les escaliers c'est une pente en 3D et tu mets tes pieds sur la pente tu mets pas tes pieds sur les marches c'est très bête mais pour moi ça contribue follement à tout ça tout ce que je vois c'est notre gribouillées de moines implorant le pardon que diable ont-ils fait et qu'est-ce qu'ils ont pas fait t'as vu l'état des toilettes ah. Sans transition, poème de bibliothécaire, Sonnet écrit par le frère Nino. Quatre clés dans quatre serrures, notre barrière entre la vie et la mort. Quatre frères, quatre liens, résistant pour subir le même sort. Le prieur en lui-même, insiste, l'abbé, fait confiance à une statuette, Victorino, où l'air est plus fin, et moi dans l'abîme, nous avons enfermé. Nos frères, sans la moindre gentillesse, nous les avons piégés, nos frères, parce qu'ils sont tombés dans la folie. Et nous, qu'avons-nous perdu Avons-nous tourné le dos à notre raison, chers frères pardonnons nous nous car nous avons perdu toute humanité. Quatre clés... Moi, quatre clés, ça me fait penser à quatre chevilles de l'apocalypse, je suis là hein? J'ai les rêves que je mérite, mais... <coughs> qui bon, fait de ne pas trouver la pièce, en fait. Bon sang, si seulement ses livres de recettes étaient en C'est la, la fin du monde. Il veut boire et manger. Après, il a raison. Équipe de bière, bon sang. Sébastien, nous devrions être au bistrot en train de savourer une pinte. nous patauger dans ce bordel. Même si ce serait vachement stylé de se moindre d'huile. Il y a eu beaucoup comme celui-là, mais ça fonctionnait. Ok, non, c'est moi qui l'allume. Ok. C'est érotique Une bouteille d'alcool. Et il... Kili-kili. Oh, quand mes potes verront que je sais faire de l'alcool. <rire> ah! La destination est presque pure. Hein. Quand j'en parlerai euh, à Heisenberg. Les anciens appareils sont beaucoup plus résistants que les Kaamelottes qu'ils fabriquent de nos jours. Pfff, on a cul là! Oh! Oh non, un cul là! virgule, espace là! Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans ces bouteilles à part du poisson! J'ai peur qu'il se passe un truc Je rentre le ventre et je vais sous la. Table. En face. Ah, si désagréable ok, okay. toute l'ambiance visuelle change maintenant on est là on a en face on a pas de biches oh non, non. Non, non non non fais pas ça. What Earth? Euh. <rire> What is going on here? Mais non. Quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi quoi Il vient nous chercher, ça le miroir peut les révéler. Une fois que vous les voyez, vous devez les achever en concentrant la lumière de votre lampe sur eux. Pour ce faire, maintenez enfoncé la touche RT. Si vous prenez trop de temps, ils essaieront de s'échapper. Ne les perdez pas de vue ou ils attaqueront par derrière. Donc là, il faut que j'utilise le miroir pour... Euh Remarquez la cr les créatures EMF 12... Oh il était discret sur. Deus in absentia. Succédé, oui. Il est incroyable ce nouveau gameplay. Il est incroyable. C'est une menace de plus, c'est un gameplay de plus. C'est euh, hyper stressant. C'est pas... Non seulement c'est long, mais en plus de ça, c'est pas... Euh... T'as pas une musique... Bourrine en fait. T'as enfin, une sorte comme si tu. Comme si tu prenais une grande inspiration. Ah non, mais c'est incroyable!